Donc, effectivement, comme l'a dit Cédric, je suis plutôt un spécialiste de ce qu'on fait avec ces machines et pas ce qu'elles sont. Mais pour faire bien les choses, il faut savoir comment elles sont faites. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de matériel, donc de, de super ordinateur. Les choix que j'ai fait des machines, c'est des choix qui sont totalement à moi. C'est subjectif. On aurait pu en prendre certaines autres. On aurait pu en prendre. Euh, J'en ai oublié quelques-unes. J'avais 45 minutes à disposition. Donc, euh, c'est un choix qui est. Bah vous verrez, qui est suffisamment subjectif. Je tiens à préciser que je ne travaille ni pour IBM, ni pour Cray, ni pour CDC, ni pour aucune autre des boîtes que je vais citer aujourd'hui. Je travaille ici à l'EPFL pour un centre qui s'appelle le Centre for Advanced Modeling Science, donc ce centre qui gère la machine Blue Gene là en bas, que vous pourrez voir, enfin, le successeur de celle-ci. Et, euh, et donc, euh, j'ai aucune publicité cachée derrière mes slides derrière, derrière ma présentation. Voilà, et puis je m'excuse encore pour cette demi-heure de retard, mais c'est vrai que j'avais besoin de faire un petit break pour euh, me sustenter et avoir de nouveau d'énergie pour être avec vous. Je tiens aussi à préciser que si vous voulez m'interrompre, vous pouvez le faire n'importe quand, qu'on puisse euh, avoir quelque chose qui soit interactif. Je euh, n'ai pas envie de faire quelque chose qui soit ex cathédrale, donc si vous ne comprenez pas quelque chose, juste euh, levez la main, interrompez-moi et puis, euh, puis qu'on puisse continuer euh, de manière sympathique. Alors le petit, euh, le petit résumé de, de, des 45 minutes qu'on va passer ensemble, il est là. J'ai partagé le, le temps en quatre grandes zones, quatre grandes. Euh, viens, viens, viens, y a pas de problème, Quatre grandes époques, en partant des années 30 jusqu'à aujourd'hui, avec deux milestones 1965 et 1996. Qui sont des, vous allez comprendre que c'est des dates extrêmement importantes pour l'histoire de l'informatique et surtout des superordinateurs. Et euh, je terminerai par quelques considérations qui vous concerne vous tous, et une petite conclusion avec une, un petit film euh, un petit peu triste mais qui sera euh, drôle finalement, vous verrez. Donc je me suis dit que ce serait pas mal qu'on commence par la définition de ce que c'est qu'un qu ordinateur déjà, hein. parce que j'ai commencé, je vous, ai, vous avez vu que selon mon, mon timing, 65 c'est le début des super ordinateurs, mais avant il y avait des ordinateurs. Alors le petit Robert il dit quoi Il dit, euh, donc c'est une définition des années euh, 50, 1951, il dit que c'est une machine électronique de traitement numérique de l'information exécutant à grande vitesse les instructions d'un programme enregistré. Ça, c'est la définition de 1951. Bon, c'est vrai qu'elle a été euh, étendue et améliorée depuis, mais elle parle toujours de la même chose. Et le supercalculateur ou le superordinateur, c'est un ordinateur, donc il a toutes les caractéristiques de euh, la définition d'avant, mais il a une très grande puissance de calcul lui-même, possédant des temps de cycle très courts, donc il va très rapidement, des ressources très importantes et il a la possibilité d'effectuer des opérations en parallèle. Alors si on met ensemble toutes ces choses-là, j'ai pris hein, tous les éléments des définitions de l'ordinateur et du superordinateur, il doit être plus rapide que l'être humain, il doit être une machine électronique, tra tra traitement de l'information de manière numérique, avec des programmes enregistrés, exécute des instructions, avec une très grande puissance de calcul, cycle très court, ressources importantes, et fait les choses en parallèle. Et ce que je me suis dit, ce serait intéressant de voir, et c'est un petit peu le fil conducteur de la discussion de ce soir qu'on aura ensemble, c'est de prendre des ordinateurs qui ont été, pour chacun d'eux, ils ont amené un de ces éléments. Je les ai mis vraiment dans cet ordre là pour ces raisons-là. C'est un peu ça, l'idée de, de, de, de cette présentation et de cette petite discussion qu'on aura ensemble. Alors on commence dans le vif du sujet en 1937, pour être précis, avant la guerre plus rapide que l'être humain. Bon, je tiens à préciser qu'il y a eu, j'ai oublié volontairement certaines machines, il y a eu d'autres qui ont été des sortes de robots, pascalines, etc. Mais je m'attarde en 1937 avec monsieur Konrad Zuse, qui était un Allemand, qui travaillait tout seul dans son coin, derrière la pharmacie de son père, à Berlin. Et la machine Z1 qu'il a produite ici, machine entièrement mécanique, donc qui fonctionnait avec des engrenages, était, c'est considéré comme étant le premier ordinateur du monde. C'est cette bestiole-là, vous voyez, euh, complètement mécanique avec des, hein, des, des éléments. Cette machine était capable de faire plus, moins, fois, diviser et de convertir des nombres de décimales à binaire. Déjà, en mécanique, complètement mécanique. Et on était en 1937. Et après, il s'est dit, OK, c'est mécanique, ce serait peut-être pas mal de modifier cette mécanique et d'utiliser ce qui était bien plus rapide à l'époque, c'est des relais. Des relais qui étaient dans les centraux téléphoniques. Donc, un relais, c'est simple, c'est un simple euh, électro-aimant. Dès qu'on applique une, euh, un courant, il ferme et, on peut, euh, et le courant passe. C'est hein, aussi simple que ça. Donc, et en 1941, imaginez en 1941 ce qui se passe, il développe cet ordinateur-là. Donc, ça, c'est Konrad Suze lui-même, c'est ce monsieur-là, la Z3, qui fait exactement la même chose que la Z1, mais de manière électromécanique. Donc, on n'est pas encore électronique, mais on est électromécanique. Et euh, bah ouais, cette machine, euh, elle faisait la même chose que la Z1, Z3, dans Z1 pardon, donc elle faisait plus, moins, fois divisé, etc. Il lui fallait par exemple 0,8 secondes pour faire une addition. Donc c'est plus rapide que votre cerveau. 3 secondes pour une multiplication, encore plus rapide que votre cerveau. Le programme il était écrit, euh, bah, il n'avait pas de. Bah, ouais, il fallait tout inventer, donc il a, le programme était écrit, donc, les opérations qui, qui devaient suivre étaient écrites sur un film, des bobines de film. Qui était lu par un espèce d'outil là qui est, qui est ici. Et après, transféré de manière électromécanique dans l'ordinateur qui se trouvait derrière. Et cette machine là est vraiment la première machine électromécanique considérée comme un ordinateur. Avec une performance, 3 hein, secondes pour une, une, une multiplication, c'est quand même pas mal. Et la machine pesait une tonne, puis elle travaillait en binaire. En 1941, à Berlin, vous voyez plus ou moins ce qui se passe, un, un type un peu moustachu, euh, dirigeait un peu ville et le pays dans lequel il était. Et malheureusement, à cause de ça, on n'a jamais su ce que lui pensait exactement de ce régime-là, mais il n'a jamais pu partager son travail avec les scientifiques externes. Donc il était vraiment quasiment tout seul, il n'a jamais connu les autres personnes autour de lui, et euh, donc il n'a pas, euh, pas cru non plus aux tubes électroniques les qui sont venus après, dont on va voir la, la suite. Par contre, de l'autre côté, les gens qui se battaient contre le fameux Moustachu, eux, euh, ils y croyaient à l'informatique. Donc, le Moustachu lui-même n'y croyait pas à l'informatique. Il n'a jamais mis de l'argent, il n'a jamais payé ce monsieur pour développer et son équipe euh, de manière plus performante les ordinateurs. Lui, il croyait plus. Enfin, hein, comme vous savez, je n'ai pas à faire l'histoire, ça, c'est pas très intéressant ici. Par contre, les, les, ceux qui se battaient contre lui, donc les Américains et les Anglais principalement, eux, ils y croyaient à l'électronique. Et ils ont développé deux machines, en présente, enfin plusieurs, mais j'en présente deux, que je trouve assez intéressantes et symptomatiques du traitement numérique dans l'information. La première, c'est celle des Américains. C'est des machines purement militaires. La première, c'est celle-ci, c'est le Harvard Mark I, qui était fait partie partiellement par IBM. Et cette machine-là, elle permettait de calculer les trajectoires balistiques des obus. Vous voyez la taille de la bestiole Alors, Elle était complètement binaire, entièrement automatique. Elle fonctionnait avec des cartes perforées aussi, et euh, elle a aussi été utilisée d'abord pour faire calculer des missiles balistiques, et ensuite de faire des trajectoires balistiques, et ensuite pour le projet Manhattan, qui était donc la, le, le, le projet de bombe atomique. Elle a suivi après, il y a eu Mark II, Mark III, etc. Donc Harvard, c'est l'université de Harvard, on hein est bien d'accord. Chez les, chez les Anglais, donc ça je, là je reviens aux Allemands, pardon, donc ça c'est les machines Enigma, ça vous dit quelque chose peut-être Vous avez sûrement entendu parler de ça. Donc les, les, les nazis envoyaient leurs messages de façon cryptée, donc codée, et euh, ce qu'il fallait faire c'était essayer d'être capable de comprendre ce qui se disait, donc décoder l'information euh, de ces machines. Alors. Euh, les Anglais ont construit une machine, à... ils ont construit un centre complet avec des mathématiciens qui ont analysé toutes ces données-là à Bletchley Park, donc c'est à 30 km au nord de Londres. Si par hasard une fois lors de votre petit week-end uh, EasyJet à Londres, uh, vous atterrissez à Luton Airport, prenez un taxi 30 km, allez à Bletchley Park, c'est magnifique. Et là vous verrez toute la, toutes les, les mathématiques et les théories qui ont été faites pour casser ces codes nazis. Et notamment, ils ont construit une machine qui s'appelle Colossus, c'est cette machine-là. Donc, elle était vraiment entièrement dédiée uniquement au cassage de clés des, des, des, des nazis. Euh, vous voyez, il y a deux femmes. Donc, on est en plein de la guerre. Les hommes sont ailleurs, en train de se faire euh, se trucider entre eux. Donc, là, il y a vraiment, les femmes étaient extrêmement importantes pour l'effort de guerre anglais. Donc, c'est des femmes qui gèrent ce, cet ordinateur. On, après, les années 50, 60, on ne verra plus que des hommes. Puis tout d'un coup, maintenant, il y a de nouveau des femmes. Hein. D'ailleurs, j'encourage les femmes qui veulent devenir ingénieurs à venir chez nous. Très important. Donc, euh, cette machine Colossus, à la fin de la guerre, donc elle a permis effectivement de, de décoder une bonne partie des messages nazis. Et euh, à la fin de la guerre, elles ont été toutes détruites. Il y en avait 10, toutes détruites sur ordre de Churchill parce qu'ils trouvait que, que c'était du matériel militaire euh, qu'il fallait pas que ça tombe dans les mains non expertes de certains groupes dangereux. Alors euh, voilà, ces machines ont été perdues définitivement. Mais il y a une bande de fous à Bletchley Park. Si vous y allez lors de votre week-end euh, EasyJet. Vous verrez une machine qui marche parfaitement. C'est une bande de fous, aussi plus fous que nous, hein, au Musée Bolo. Eux, ils ont reconstruit complètement la machine. Et ils l'ont inaugurée en 2007. Elle marche exactement comme celle de l'époque. Donc, on arrive à la fin de la guerre. Et on, a, on passe aux États-Unis. Et on arrive à un concept... Alors, je ne vais pas faire beaucoup de théories informatiques et mathématiques parce que ce n'est pas l'heure et ce n'est pas la place pour le faire. Mais il y a un concept très important qui a été... Décrit par Alan Turing, qui travaillait d'ailleurs à Bletchley Park, euh, qui est le concept de machine de Turing. Donc, c'est une, une abstraction théorique de ce que doit être un ordinateur. C'est une tête de lecture qui est capable de lire, d'écrire sur une bande infinie. Avec ça, théoriquement, on peut démontrer qu'on peut résoudre tous les problèmes du monde. Avec un temps très long, peut-être, mais de manière extrêmement simplifiée, c'est ça. Et la machine ENIAC, ENIAC si, si signifie Electronical Numerical Integrator Analyzer and Computer, permettait de, faire, de résoudre tous les problèmes décrits par la machine de Turing. Alors ça, c'était une machine qui n'était pas binaire, elle était fonctionnée en base 10. Elle consommait 150 kilowatts d'énergie. Vous imaginez 150 000 watts d'énergie. Et elle prenait 170 mètres carrés de surface. Voilà, ça c'était l'ENIAC. De l'autre côté... Donc là, on est à ce moment-là, on a une machine qui est électronique complètement, avec des tubes à vide. Vous avez vu peut-être dans les, dans les vitrines qui trouvent à l'extérieur ces tubes, hein, c'est comme des, les lampes qui sont en verre d'une machine 709, on y reviendra. Donc c'est complètement électronique, capable de faire quasiment tous les programmes possibles et imaginables. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on l'éteint, tout est perdu. Il n'y a pas de mémoire. Et en 1948. La première machine à intégrer une mémoire, donc des programmes enregistrés, c'était le Manchester Mark I, donc à Manchester, en Angleterre. Vous, je vais revenir plusieurs fois avec Manchester parce que Manchester c'est vraiment un endroit, et encore aujourd'hui, qui est extrêmement important pour l'informatique et notamment pour les, les superordinateurs avec les théoriciens qui sont sortis de là-bas, qui continuent d'ailleurs à, à travailler de manière extrêmement efficace. Et là c'est le Manchester Mark I qui est le premier avec une mémoire. Alors la mémoire n'est pas très très grande, je ne me rappelle plus exactement. Je n'ai pas marqué exactement, mais ce n'est pas très grand, c'est quelques, quelques dizaines de bytes, hein. pas plus que ça. Et le tout premier programme enregistré pour rechercher, enfin, pour, qui a qui été programmé sur cette machine-là, c'était un programme qui permettait de calculer les nombres premiers de Mersenne, si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est les nombres premiers de la forme 2 puissance n moins 1. Donc, 3, 7, 31, 127, etc. etc. Voilà. Donc, une ça se fait aujourd'hui euh, en quatre lignes de, de C++. On est bien d'accord, mais à l'époque, c'était quand même impressionnant. Il n'y avait pas de langage qui existait, hein. pas de langage, aucun langage. Ça se faisait tout avec euh, de l'assembleur. Hein. On, on, on programmait ces machines euh, localement. Super. Ouais. Une machine qui à une fois. Exactement. C'était, il un programme. Et après, on changeait changer le programme et on faisait quelque chose de nouveau. Voilà. On est en Suisse, et on m'a demandé aussi de parler de ce qui se passait en Suisse de manière générale, et à l'EPFL en particulier, à l'EPFL ou le, le domaine des écoles polytechniques. Alors je vais parler de ce qui s'est passé en Suisse. Le premier ordinateur construit en Suisse, c'était à l'ETH Zurich, l'Hermet en 1948. Imaginez ce que la Suisse était en avance, et toujours en avance. Alors, Hermet, ça veut dire quoi Ça veut dire « Elektronische der ETH ». Voilà cette bestiole. Et là, vous avez tous ces gens. Vous voyez, on est... là, on est après la guerre. Hein. Il n'y a que des hommes et une femme. Ça, c'est la mémoire. Alors, la mémoire, elle pèse 1,5 tonnes. Elle est capable d'enregistrer 10 000 modes de 22 bits. Ça veut dire quoi 27,5 kilobytes. Donc, maintenant, dans vos téléphones, vous avez environ euh, 32 gigas. Hein. Donc, quelque chose comme un million de fois plus. Donc, 1,5 tonnes pour cette mémoire-là. Et si vous voulez la visiter, cette machine-là, elle a été complètement démontée de Zurich elle a été transférée à Berne, elle se trouve au musée de la communication à Berne. C'est vraiment une machine importante pour la Suisse. Voilà, voilà, et ensuite, on arrive, donc là, on est, on est vraiment dans un monde, vous vous rendez compte qu'on construit une machine uniquement pour un seul, une seule institution. C'est une université qui construit une machine, c'est un centre qui construit une machine. Et il n'y a aucun business plan, il n'y a pas de modèle... Euh, d'affaires finalement. On ne les vend pas ces machines-là. Elles sont construites par l'Université de Manchester, par l'ETH Zurich, par euh, Harvard, mais elles ne sont pas construites par des boîtes pour être vendues à des entreprises. Et les premiers qui se qui sont dit qu'il y a un marché pour ça, c'était en 1954, la première machine vraiment commerciale, c'était IBM. IBM 701, c'est cette machine-là, avec deux messieurs, comme d'habitude. Euh, L'IBM 701, donc il était entièrement à lampe, aussi. Donc si vous avez vu les lampes qui se trouvent à l'extérieur, c'est des, des lampes de 709, une machine qui a été achetée par le CERN, qui est une petite sœur de celle-ci, qui, qui a été euh, construite deux ans après. Donc si vous regardez comment c'est fait, vous avez vraiment ces, ces lampes, et tout est soudé à la main, c'est un travail de fou. Et peut-être que vous avez entendu cette fameuse phrase qui est une légende urbaine, que quelqu'un aurait dit euh, « I think there is a word market for, for maybe five computers ». Vous avez entendu ça Bon, ça a été dit effectivement, mais ça n'a pas été dit de cette manière-là. Parce que quand IBM s'est dit, on va construire une machine pour la vendre, ils se sont dit, on va pas construire la machine pour la vendre, puis on verra bien s'il y, si y a un marché. Ils ont quand même fait une étude de marché, hein, c'est normal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui feront des HEC ici, mais voilà, moi je ne suis pas très business, je suis plutôt euh, ingénieur, mais j'imagine c'est ce qu'on fait quand on veut lancer un produit. Alors ils avaient été visiter une vingtaine d'entreprises, potentiellement clientes, et puis en retournant, donc il avait dit ça à, son, à ses... À ses euh, ses actionnaires, il avait dit, comme résultat de notre voyage, je traduis en français, hein, sur lequel nous imaginions qu'on aurait seulement 5 propositions d'achat, on est revenu avec 18. Finalement, ils en ont vendu 19. C'est un bon business. La même année, en 1954, le premier langage purement scientifique, Fortran, était inventé. Ça vous met en, en, en liaison les deux choses c'était une machine qui, qui consommait 80 kilowatts et qui était louée par IBM pour certaines entreprises à raison de 12 000 dollars par mois, en 54. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des, du, du HEC par ici qui peuvent transférer un, un dollar de 54 en 2013, mais j'imagine que c'est assez colossal. En 1947, dans les laboratoires de Bell, aux états unis on a découvert les semi-conducteurs et on a construit les transistors. Et certains se sont dit que ce serait intéressant de construire des ordinateurs à partir non plus de tubes à vide, qui était assez facile, qu'on connaissait bien, mais à partir de transistors. Et en 1955, le premier ordinateur vraiment entièrement basé sur des transistors a été construit. C'était un prototype. En 1953, puis en 1955, le, la machine euh, Baby, comme on dit, qui fonctionnait bien, euh, a été développée. Je vous donne en mille à Manchester, évidemment, à l'Université de Manchester. Et euh, donc, ils ont remplacé quasiment toute l'architecture de l'ancien Mark 3 avec, des, avec des, des transistors et ils ont réutilisé la mémoire du Mark 1 dont on a parlé quelques minutes avant. Vous voyez, c'est vraiment. Euh, donc là, on part, on part du, du, du succès commercial pour revenir à un ordinateur qui est, mais qui est vraiment complètement unique par rapport à celui d'avant, c'est qu'il est fait avec des transistors. Aujourd'hui, on fait ça avec des circuits intégrés, donc beaucoup de transistors sur une toute petite plaque. Donc là, il semble qu'on arrive, en 1965, avec tous les composants d'un ordinateur. Programme enregistré, plus rapide que l'être humain, euh, qui est, qu est électronique. Mais ce sont des ordinateurs qui ne sont pas très performants pour faire du calcul. Et on n'a pas encore des ordinateurs qui sont parallèles. Et en 1965, euh, un génie, s'il y a une chose que vous devez retenir avant de partir de cette salle, c'est le nom de ce génie, c'est Seymour Cray. Cet homme-là, c'est un Américain, un mathématicien, un ingénieur aussi, il s'est dit, bah, il connaissait bien les problèmes mathématiques à résoudre. Et il s'est dit, comment je vais transférer ces problèmes-là sur de, de, de l'électronique, et construire des ordinateurs à partir de ça, et designer ces ordinateurs-là. Et il a fait un premier test, il travaille chez CDC, Control Data, dont vous avez des éléments dans la petite vitrine qui sont à droite en sortant. Et il s'est dit, je vais construire quelque chose de vraiment intéressant, parallèle, et qui sera adapté aux problèmes mathématiques. Et il a sorti en 1965 le CDC 6600, qui est le premier vrai super commercial parallèle, qui fait effectuer les opér opérations parallèles, voilà la bestiole. On est en plein des années 60, flashy, euh, les sièges rouges, ça, c'est l'écran. Euh, malheureusement, il n'y a pas l'unité centrale qui se trouve ici, et ça, c'est tous les disques d'entrée sortie. Cette machine-là avait 10 processeurs parallèles et un processeur central, une mémoire centrale, et était capable, je ne me rappelle plus les chiffres, mais ça, c'est colossal, c'est pour ça que j'ai pris mes notes, donc je peux vous les, je peux les citer. Il, était, il faisait 1 million d'opérations en virgule par seconde, donc on dit 1 méga flop. Et il coûtait 7 millions et était refroidi au, au fréon, c'est un gaz. Et euh, c'est le premier superateur commercial, il a été vendu. Et le premier exemplaire de cet ordinateur, en fait le troisième, parce que les deux premiers étaient des prototypes, a été vendu en Suisse. Et c'était tellement un événement exceptionnel qu'ils en ont fait, ils ont appelé la télévision et ils ont fait un film que je vais vous montrer en partie, parce qu'il dure 20 minutes, donc je vous, partais, je vais vous montrer juste une partie de, son de ce, ce film. Je suis désolé, il est en anglais. Mais euh, je trouve assez intéressant euh, de voir qu'à l'époque, on appelait la télévision pour amener un ordinateur. Geneva Tower, this is TWA 581. TWA 51, runway in use 5, you are cleared to land. Geneva Tower, Roger, cleared to land 05. On January 14 1965, a controlled data, 6600 computer, arrived at CERN, the European Organization for Nuclear Research. Located near Geneva, Switzerland, this unique organization is the cooperative effort of 13 European member states. Austria, Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. But many other nations may take part, since the primary purpose of CERN is the pursuit of new knowledge, pure research into the structure of matter. Because of this, there are no secrets at CERN, no attempt to put this knowledge to military or civilian use. As of June 1965, There were nearly 2,500 people involved in this search. Some 1,700 were on the permanent staff, distributed in 11 operating divisions at work on experimental and theoretical nuclear physics. Data handling, equipment research, and General Administration. most experimental activity is centered around the proton synchrotron, which looks like a gigantic wheel buried in the soil. Almost two-thirds of a kilometer in circumference, it is used to rush protons, the nuclei of hydrogen atoms, on a circular path until their speed reaches almost that of light, about 300,000 kilometers per second, and their energy builds to, at most, 28,000 million electron volts. The entire process begins here, in a hydrogen ion source, where after separation of the electrons, protons are accelerated gradually to an energy of 500,000 electron volts. Fed into a linear accelerator, their energy is boosted to 50 million electron volts before they are injected into the proton-synchrotron accelerator ring. 100 immense magnets will hold them to an orbital path with only a few millimeters variance, utilizing a magnetic field that is 15,000 times greater than that of the Earth. In about one second, this accelerator rushes the protons on a journey equivalent to three-quarters of the distance from Earth to Moon. The protons, now 28 times their original mass at most, are thrown onto a target, a small metal finger. The impact with the nuclei of the target atoms shatters them into fragments, creating new short-lived particles, the probes used for exploring the constitution of matter. In the course of this exploration, still more particles are formed, some with lifetimes as short as a millionth of a millionth of a, millionth of a billionth of a second. Since none of these particles are visible, they must be detected and recorded before their properties can be studied. Attention, please. There is beam in the M4A area. Attention, s'il vous plaît. Il y a le faisceau dans la zone M4A. One method of detecting and recording the existence of these particles is the bubble chamber. In this bubble chamber, the trail of vapor bubbles grow along the ionization path of the protons, or other particles, as they move through liquid hydrogen. Photographs of these trails can be taken at the rate of a 100,000 per week. Another detector recorder is the spark chamber, consisting of a series of thin metal plates surrounded by air, neon or argon. When an event occurs which is to be recorded, a high voltage pulse is sent to alternate metal plates and a trail of sparks appears along the ionization path left by the charged particle. Photographs produced by this method offer less detail to study than those produced in bubble chambers. However, they offer greater selectivity in that they can be sensitized by logic circuits operating in billionths of a second to record or not record an interreaction. Sonic spark chambers utilize microphones placed around the edges of metal plates to deduce the position of sparks from the time intervals between their occurrence and the detection of their sound. Such devices may, for example, be connected directly to a computer through appropriate electronic circuitry, thus eliminating the need for film records. However, the most common record at the present time is the film, and two to three million pictures are produced each year at CERN. Each one contains an amazing amount of information, and the role a large computer now plays becomes essential. But information from the photographs must be translated into a language that the computer understands. Three major systems do the translating. The first device is called Yep. The YEP operator measures the significant tracks and thereby controls the translation of information onto paper tape prior to its being sent to the central computer. The second, and most up-to-date, is the half powell Digitizer, or HPD. After an operator at a Milady Digitizer Projector has recorded the significant observations from frames of film on punched cards, the film is taken to the HPD. Inserted in this machine, the observations are automatically translated and communicated directly to the computer. Of the two, the YEP and the HPD, the HPD reduces human intervention, thereby increasing speed. The third device, Lucial provides fully automatic measurements of spark chamber film, which can be read into the computer and analyzed without the need for any pilot measurements by generating a cathode ray tube spot that performs the digital translation and greatly increases speed and flexibility of analysis. The next stage in the processing of the measurements is a computer system. It should be a fast, time-sharing system capable of accepting information from a wide variety of sources simultaneously. That's why the control data 6600 is at sound. This computer embodies 12 data channels, 10 peripheral processors, a large central memory, and a fast central processor. Because of the great amount of information obtained and the widely varying speeds of the measuring equipment involved, the computer system must utilize special peripheral devices organized for extreme efficiency in the handling of information. Disks are used as a buffering mechanism, a storage location for information coming in from equipment, such as the card reader, or going out to line printers, which are too slow to keep up with a high speed computer. Multiplexers ensure the orderly flow of information from slow peripherals through a single high-speed data channel. Devices such as the HPD are connected directly to a 6600 data channel through a data channel adapter, or DCA. A DCA is also used for direct communication with online experiments through a data link. Tape transports are also used for input and output of information from the thousands of measurements and online recordings. Operating controls are also needed, in addition to more tape transports. As well as card readers for some 500 fortran problems run per day when all are working together as fast and efficiently as possible theoreticians experimentalists programmers and equipment operators will be receiving the data they need simultaneously Remembering the structure of the CERN organization, the number of people involved, the online experiments that run 24 hours a day, the amount of information to be analyzed from two or three million photographs a year, you can readily see that this job of keeping information on a free-flowing basis is a massive undertaking. The Control Data 6600 at CERN is the world's most powerful computer, a fast, time-sharing system. The only one available with the storage capacity, super speed, computational capability and storage protection necessary to the successful handling of data for this type of research. It is one of the three computer systems in Control Data's 6000 series. The other two are the 6400, a smaller version of the 6600, and the 6800, which will be four times faster than the 6600. Because of its unique organization, the 6600 can accept information simultaneously from a wide variety of sources. It is a combination of an extremely high-speed central processor and ten peripheral processors that work together as a single system. Information entering the data channels is controlled by and passed into the peripheral processors, two of which are used by the Cyprus control system. These perform housekeeping chores to keep the central processor free to perform arithmetic calculations only. The central memory has 131,060-bit words of very fast-access storage. The arithmetic section of the central processor is divided in ten parts and is designed for concurrent or parallel operation. This means that ten arithmetic operations can be performed at the same time at speeds approximating three million operations per second. Each of the ten peripheral processors also has computational capability with its own storage capacity of 4,012-bit words. Once calculations have been performed, information may be sent remotely to paper tape punches, consoles, typewriters or plotters, via teletype, data link or data phone, or output directly to online printers. The information may also be stored on magnetic tape and punched cards. From start to finish, from the reading of information into the computer and the reading out of the results, the time lapse can be only a fraction of a second. The inner workings of the 6600 are viewed through these two cathode ray tubes. They display the flow of information through the system, the information stored in it, and the necessary data an operator needs in order to keep an eye on the overall operation. The operator can interrupt, stop, or call for any phase of the operation he wants by using a 50-key typewriter located on the console, and that's all. This simplicity of operation is not available today in any other system. Another reason why the control data 6600 is at SAN, providing the kind of service this organization needs pour éteindre son enquête sur la structure fondamentale du matériau, en processant des données sur millions de particules nucléaires par an. C'est très sixties, hein Est-ce que tout le monde a saisi les choses Si, si jamais on en discute après, mais c'est... Oui Alors c'était juste une, une interaction avec, le, avec la, la machine elle-même, ce pas les résultats. Les résultats ils étaient imprimés sur des imprimantes, des grosses ça, imprimantes. Euh, ce pas l'affichage de la numérique alors si. Oui. si. Si, si. Qui, Qui servait à contrôler la machine, le, le, le bon processus, mais pas les résultats lui, du, du problème lui-même. Voilà. Donc voilà, on est en 65 et vous avez vu, si vous avez compris un petit peu les choses, il y avait un, un, un processeur central au milieu et donc des processeurs autour, de la mémoire autour et des processeurs périphériques, ils appelaient ça. Et ce processeur central, il était capable de traiter un seul élément par temps de cycle. Hein. Donc il y a une horloge intérieure, puis à chaque clic, il est capable de faire une opération sur un seul élément. On appelle un mot mémoire 64 bits par exemple aujourd'hui et euh, Cray, donc Seymour Cray, s'est dit « Ok, bah, je pourrais euh, non pas utiliser, si j'admire un petit peu comment fonctionnent mes algorithmes, je pourrais tout à fait utiliser non plus un seul, mais une ribambelle de ces éléments à chaque temps de cycle. Hein » Et utiliser non plus un seul élément, mais beaucoup d'éléments, un vecteur d'éléments. De là est né une, un premier parallélisme, euh, non plus par le nombre de processeurs qui tournent, mais par la manière dont les données sont agencées par le processeur. On appelle ça un processeur vectoriel. Il a proposé ça à son chef chez CDC. Son chef lui a dit, hey, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il que y aura un marché pour ça. Et, écoute, prends quelques ingénieurs, choisis-toi un endroit, va faire ça, va tester ça. Il est parti, il a essayé, il a pris des ingénieurs. Puis euh, ça s'est bien passé, mais il s'est dit, OK, l'idée est tellement géniale que je vais créer une nouvelle boîte. Il a créé Cray Research Inc., qui est la première boîte à créer une machine vectorielle. Et cette machine vectorielle, c'était le premier... Cray 1, et M. Cray est là, n'oubliez pas cet homme, et sa machine, Cray 1, qui était la première ma machine vectorielle en 1976. Et cette machine, elle dépassait absolument toutes les autres, et surtout le CDC 6600, qui, qui était construit 11 ans avant. Il avait une performance de 136 millions d'opérations en virgule flottante, donc il était 136 fois plus puissant que celui d'avant. Il pesait 6 tonnes, et il consommait 120 kilowatts d'énergie. Il tournait à 80 MHz. Vous imaginez, c'est quand même pas mal à l'époque, hein en 76. Et euh, ben, on a acheté ici à l'EPFL un Cray 1 En fait, j'ai appris qu'il avait été acheté à EDF. EDF l'a acheté en premier, l'EPFL l'a racheté. Et cette machine a tourné un certain temps à l'EPFL. Elle est maintenant en exposition, non pas au Musée Bolo, parce que ça ne pèse peut-être pas 6 tonnes maintenant, parce qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement de cette machine-là, mais elle est au centre de calcul. Donc ça, c'est le centre de calcul, l'entrée du centre de calcul. Vous connaissez peut-être le la sculpture qui se trouve en face de la poste là, de nouveau bâtiments euh, multicolores. Et vous pouvez voir, n'importe quand, c'est ouvert pour admirer ce Cray 1 euh, et puis euh, tout le système de refroidissement, toute la, la, la, la mécanique qui est là pour refroidir ces, cet ordinateur-là, au frais d'ailleurs. Et ensuite, euh, bah, Cray s'est dit, bah, c'est bien, on a fait une machine qui est 136 fois plus puissante, plus rapide que celle de 11 ans avant. Qu'est-ce qui se passe si on en met deux l'une à côté de l'autre et ça, c'était son numéro 2 chez Cray, M. Steven Chen, qui est parti maintenant en Chine. Euh, et euh, Cray lui a dit « Écoute, c'est une bonne idée, Il essaye ça. Mais moi, je pense que ce serait encore mieux de mettre une très grande mémoire, tout en gardant le nombre de processeurs restreints. Ah, » Ils sont partis les deux, et ils ont construit les deux en parallèle, dans la même boîte, deux euh, machines différentes. Et ça a donné naissance à deux séries de superordinateurs. Le premier était le, le XMP, qui se trouve ici. Donc, c'est deux Cray. Un, l'un à côté de l'autre, et la performance de cette machine-là, oh. c'était 800 millions d'opérations en virgule photon vir vir vir vir vir vir vir vir par seconde, donc on était quasiment à 5 fois plus grand. Hein. Il coûtait 15 millions de dollars, ce truc-là, en 1982, et il avait jusqu'à 128 bytes de mémoire, en 1982, ce qui était colossal. Mais L'EPFL n'en a jamais acheté un, le CERN en a acheté un, mais par contre, l'EPFL a pu récupérer un ancien XMP qui est maintenant au centre Midi, en exposition. Il va sûrement être transféré ici au musée Bolo, mais il est là, cette machine-là. Et crée, de son côté, dans Seymour, a créé l'autre machine, donc avec la très très grande mémoire, donc 128 mégas pour cette machine-là, mais Eckert a construit la, mé la mémoire avec 2 gigabytes. C'était colossal, en 1985. 1985, retenez, retenez cette date. 1985. Euh, et voilà, ça c'est une petite photo de, de l'origine, donc le, le CRE, donc ça c'était la mémoire, avec les processeurs aussi. Et vous voyez une espèce de, de fontaine qui se trouve là, vous la verrez après, donc on a une machine comme ça ici, Elle permettait de faire circuler un liquide de refroidissement, tout était baigné dans ce liquide de refroidissement. Mon collègue vous montrera ça, euh, la machine. Est... Ça c'était une mémoire vive. Ouais, le stockage était derrière, c'était d'autres parties. Vraiment, là, on est, on est sur la partie euh, mémoire. Donc là, le, le CRE de l'EPFL, il est là, mais maintenant il a été transféré ici, Cédric vous le montrera. Parallèlement à, aux machines vectorielles de CRE, il y avait une autre idée qui, était, qui a émergé en 1987, en fait un petit peu avant, au MIT, aux États-Unis, par un type qui s'appelait Danny Hillis. Danny Hillis, lui, il s'est dit, au lieu de faire un gros processeur qui est capable de faire des choses avec des grandes données, Autant mettre énormément, mais des tout-petits qui savent faire peu de choses. Et son objectif, c'était quoi C'était de reproduire le cerveau humain. Il a appelé sa thèse d'ailleurs de « connection machine ». Et euh, euh, l'idée de, bah, de créer un, un cerveau humain électronique, hein, de, ça date de 1987, c'est assez récent, c'est assez ancien, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui, avec le Human Brain Project, vous avez peut-être lu la presse. Parce que l'idée, elle est simple, un cerveau, notre cerveau, on a des, des neurones qui sont des choses qui ne sont pas très intelligentes. Elles, sont, elles prennent l'information et puis elles la transforment, elles sont connectées les unes aux autres. Mais c'est l'ensemble de ces milliards de neurones qui fait qu'il y a une intelligence. Et lui, il s'est dit, on peut faire la même chose. Il a fini sa thèse brillamment et euh, il a créé une start-up, aux états unis ça se passe comme ça. Et il a implémenté son idée. Il a construit une machine réellement, massivement parallèle, donc avec des tout petits processeurs, tous synchronisés, mais qui travaillent tous sur des parties différentes de l'information. Et ça a donné cette machine-là, que vous avez peut-être vu dans des films de science-fiction, parce que c'est la plus mythique, elle a plein de petites lumières là qui clignotent dans tous les sens quand la machine travaille. C'est la Connection Machine numéro 2. On arrive en 1993, donc on n'est pas loin d'aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pardon. Ouais, 20 ans, excusez-moi. Euh, ouais, un peu, je suis un peu fatigué. Ouais, c'est vrai. Avec une idée d'un Allemand, donc euh, on voit qu'on a trois idées euh, principales hein, dans ces ordinateurs, dans ces architectures, puis c'est un Allemand qui s'appelle Hans Meyer qui s'est dit, pourquoi ne pas essayer de les comparer On prend le même problème, on le fait tourner sur toutes les, les, les machines et après on les compare, pour savoir quelle est la meilleure. C'est ça l'idée principale. De là est né le top 500. Vous pouvez toujours voir aujourd'hui, top500.org, si vous allez sur Internet, vous verrez le classement des 500 ordinateurs les plus puissants de la planète. Et le premier était... 1993, une connection machine, donc un peu plus importante que celle d'avant, la numéro 5, qui a gagné. Aujourd'hui, c'est une machine chinoise, si vous voulez tout savoir, qui est faite à partir de cartes graphiques. Fin des années 90, milieu des années 90, la fin des machines propriétaires. On arrive gentiment, si vous vous rappelez un petit peu de cette époque-là, pour ceux qui l'ont vécu, il y avait de plus en plus le, ce qu'on appelle l'open source qui arrivait sur le marché, hein, Linux. Et les machines propriétaires, qui donc tout était propriétaire, le hardware, le, tout le, toute la pile logicielle, que ce soit le système d'exploitation, ce qu'il y avait par-dessus, les programmes, tout ça, commençaient à partir dans l'oubli parce qu'il y avait des universités, principalement, qui commençaient à fournir quasiment le même software pour rien qui était ouvert avec les sources. On pouvait lire, on pouvait modifier, on pouvait corriger, on pouvait améliorer. Je dois encore parler d'une machine avant de parler de l'open source. et cette machine-là, c'est le Crête T3D, qui est le dernier ordinateur vraiment purement euh, propriétaire qui a été acheté par les PFL. Vous pouvez aussi le voir ici parce qu'on en a un exemplaire. C'est une machine euh, soi-disant massive en parallèle, 200, 256 euh, processeurs. Mais comparé aux 8000 des que, euh, la que la, la Thinking Machine avait, on est assez loin de. D'ailleurs, ce n'est pas une machine qui est, qui est restée dans les annales de la, des superordinateurs. Par contre, on arrive à la fin, donc des années 90, 1996. Pourquoi j'ai choisi cette date-là Parce que c'est la date de mort de Seymour Cray. Il a eu un accident. Il est décédé dans un accident de voiture à Colorado Springs, aux États-Unis. L'histoire enfin, retient qu'il est mort dans une voiture grande Cherokee qui avait été designée par un Cray. Mais avec lui est mort toute cette... cette cette effervescence autour de créer des choses complètement nouvelles, passer du créé 1 au créé 2, rien n'était compatible. Ça a été terminé, toute cette époque-là. Et par contre, est né les clusters Beowulf, c'était une idée de ce monsieur-là, monsieur Thomas Sterling, à la NASA. Une idée assez géniale, finalement, il s'est dit, « Bon, puisque Linux existe, puisque tous les logiciels open source pour faire du calcul scientifique existent, pourquoi ne pas prendre des ordinateurs qu'on peut acheter à la Migros, les connecter les uns aux autres, puis essayer de résoudre des problèmes mathématiques. Et il l'a fait en 1994 et il a créé le premier cluster Beowulf. Cluster, ça veut dire en français, donc une grappe d'ordinateurs. Et euh, ce modèle-là, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui encore. Donc vous voyez que c'est une idée, une idée il y a 20 ans. Les superordinateurs d'aujourd'hui, c'est vraiment des ordinateurs de type cluster, comme celui-ci. Alors là, il est derrière son, son cluster de la NASA. Bon, je le connais bien, il a, il a, il a quand même vieilli depuis un hein, bon, moment aussi, je pense. Mais... En 2005 sont arrivés les nœuds multicœurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'imagine que vous vous intéressez un petit peu à l'ordinateur que vous avez à la maison. Alors, les processeurs, euh, on a euh, la théorie c'était de dire, OK, on augmente chaque fois la fréquence pour faire plus d'opérations en même temps. Et puis, euh, maintenant, on s'est dit qu'on pourrait séparer à l'intérieur du processeur, rajouter des, des unités logiques pour faire les choses plus rapidement rajouter du parallélisme à l'intérieur des ordinateurs. C'est ce que vous avez dans tous vos ordinateurs, maintenant, que vous achetez euh, dans le commerce. Et euh, là, je présente juste un, un, un, le dernier ordinateur qui a été acheté ici, dernier cluster de, de l'EPFL. Donc c'est une machine qui s'appelle Bellatrix, acheté en 2012, avec à peu près 400-420 nœuds. Mais chacun de ces nœuds, c'est des choses complètement conventionnelles, c'est des choses qu'on peut modifier, prendre une autre boîte, une autre marque, ça marchera toujours. C'est des complètement standard. On achète ça à la Migros, en gros. Mais en 2000, si on regarde un petit peu une problématique dont j'ai peu parlé, j'ai toujours dit que c'était, je, je crois que la machine qui consommait le plus, c'était 150 kilowatts, je crois. On pourrait construire ce genre de, de, de, de cluster à l'infini, enfin, des très très grands machins, mais vous commencez à compter l'énergie qu'il faut pour, euh, pour faire tourner ces ordinateurs-là. Puis on se rend compte qu'on arrive à une limite assez rapidement, quelques mégawatts. La machine chinoise, là, à partir de GPU, elle consomme... 15 MW. 15 MW, ça fait quand même 15 000 euh, appartements. Hein. Alors, une boîte, de nouveau, s'est dit au lieu de faire ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la fréquence, baisser la fréquence, pour la faire correspondre à la vitesse de la mémoire. Et donc, de pouvoir en mettre beaucoup plus, massivement parallèle, multicoeur. C'était ça l'idée. Et la machine qui en est sortie, c'est le Blue jean L, qui était le premier prototype. Ici, vous avez celui de l'EPFL, qui a été installé en 2005 et démonté en 2008. Il avait 16 380 nœuds de calcul, hein, comparé aux 424 de Bellatrix avant. Vous voyez, c'est largement plus grand. Quand il était installé, il était capable de faire euh, beaucoup de choses. Il était numéro 8 du top 500, donc la huitième machine la plus puissante du monde. Aucune machine en Suisse n'a jamais battu ce record, donc hein, en 20 ans. Puis ensuite, euh, il y a eu une petite évolution. Au lieu de deux cœurs, il y en a eu Quatre qui ont été ajoutés sur chacun des nœuds. Et c'est le bougie P que vous pourrez voir aujourd'hui. J'espère fonctionner. Voilà. Donc il se trouve là en bas. On a ré... Donc à l'époque, il y avait quatre ici de l'EPFL. Il y en avait quatre armoires comme ça. Maintenant, bah, on a récupéré ici une au musée. Il n'y en a plus qu'une seule. Mais c'est ça qui fait du bruit. Vous verrez, c'est intéressant. Et la machine d'aujourd'hui, qui était installée au début de cette année-là, euh, d'aujourd'hui donc, hein, de 2013, euh le concept a été créé en 2011, mais ici à l'EPFL installé en 2013, c'est le BlueJean Q, qui a exactement le même nombre de cœurs, 16 000, euh, mais qui est quasiment huit fois plus puissant que celui d'avant. Et ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Et la personne qui va vous présenter les ordinateurs, euh, le BlueJean après, c'est lui qui est aussi responsable de cette machine aujourd'hui. Je vais terminer par... Euh une petite comparaison, je vous ai dit de vous rappeler de 1985. Hein, vous vous rappelez J'ai mis sur ce graphique les années 1993 à 2013. Ce sont les années à partir desquelles il y a eu une classification du top 500. La ligne bleue, là, c'est la performance, ici c'est la performance, de l'ordinateur le plus puissant de la planète, chaque année. En rouge, ici, L'ordinateur le plus puissant que vous pouvez acheter, vous, chez Media Markt ou hein Et en jaune ici, le smartphone le plus rapide que vous pouvez acheter sur le, sur le marché. Alors bon, je ne vais pas faire de bataille, Apple, Samsung, ce n'est pas important, c'est plus ou moins le même ordre de grandeur, on est d'accord. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la performance du superordinateur le plus puissant de la planète, elle met 19 ans à arriver dans votre salon. Et la performance de, de, de l'ordinateur le plus puissant que vous pouvez acheter pour votre salon, elle met neuf années pour arriver dans votre poche. Donc théoriquement, il faut 28 années pour avoir la performance du l'ordinateur le plus puissant de la planète dans votre poche. 28 ans, on est en 2013, ça fait 1985. Le CRE2 que vous allez voir après, qui pèse 2 tonnes, il a la même performance que votre smartphone. Et c'est vrai. Je trouve ça un petit peu intéressant. Hein Donc la question qui est ouverte par ce musée, par le musée Bolo, euh, est-ce que c'est une disparition programmée Je ne sais rien, j'en sais rien. Mais euh, c'est troublant. En tout cas, pour le moins. Pour terminer ce petit speech, après je vous laisserai partir, j'aimerais être complet en présentant, en présentant le X-T4, donc c'est cette machine avec la croix suisse. Euh, on n'est pas le premier route, mais presque. <rire> cette machine, elle se trouve là en bas aussi, elle se trouve derrière le, le mur euh, où tu as sûrement joué dessus, là euh, avec le, le truc de la vie, hein, le, le jeu de la vie de Conway. Elle se trouve juste derrière un petit peu. Elle est importante historiquement pour une raison bien précise. Donc c'est la machine qui était la machine qui permettait de faire les prévisions météo de météo suisse, jusqu'à le milieu de cette année, jusqu'en 2013, juin 2013. Et cette machine a été située à Mano, c'est un petit village dans la banlieue de Lugano, près de l'aéroport, dans l'ancien centre national de calcul scientifique, CSCS, qui a été maintenant déplacé au centre de Lugano, au centre, près du stade de foot, Cornaredo, si vous connaissez un petit peu Lugano. Et cette machine est la dernière machine qui a été éteinte à l'ancien site du CSCS. Et la machine qui se trouve ici, donc, est la dernière machine qui a été éteinte, la dernière machine qui a permis de faire du calcul scientifique pour la météo à Mano. Et c'était tellement historique qu'ils en ont fait un petit film, que je vais vous montrer maintenant. Alors c'est un film qui est un petit peu triste, parce que la fin de quelque chose, il dira le centre est mort. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle vie. C'est Michele Di Lorenzi qui a filmé, et David et qui est là, qui est le système administratif. So we we are shutting down, powering off Buin. Buin was the the main production system for Meteos Swiss in the last three, four years. And now it has been replaced by a a newer machine located in Lugano. This side will be dismissed by the end of this month. So for this reason we need to shut down Allora, stop. booing Ecco. This machine is the last machine uh, to be here and powered on, and is the one that basically will say this center is dead or is off. So the command is there, ready. Press enter and yes. Now the machine is shutting down. The operating system is uh, almost stopped. Now we are waiting for uh, some commands to finish. Yes, okay, now the operating system is stopped. Now we can uh, power off the machine uh, with a software command. Command entered. So let's go. Hai 30 secondi. No noise. In the computer room. Yeah, there are some few few small devices. But now we are proceeding with the power off with the rear switch. Here we the back side of the on the back of the machine? Power off. So power off last. So I will switch power off one by myself and let you the power off the last one. OK. Ah no, volevo lasciare la tel c'est l'ultimo. Ah non, i due to che OK. We reach out now the last machine here at jetzt uh, yes, 3, yes. in mano. 0. Yeah. Okay. OK. 20 years of story. 20 years of computing here in mano. Now they're gone. The weather forecast has been computed here since 1999, so it's 13 years of weather forecast here in Manno, everything is working fine in Lugano, and uh, we hope to continue that way. Donc, euh, j'ai fini aussi rapide et aussi, euh, autant terminé que le centre de calcul de Mano, ma présentation. Si j'avais des questions, avec plaisir, j'y réponds. Monsieur D'après, ça fait référence que l'ETFL et ses prochains travaux sur le cerveau, avez-vous aidé au Canada, si je me prends, pour un centre de calcul Non, par contre, ce que vous parlez des, si vous parlez du... Projet Blue Brain Project. Alors, effectivement, eux, ils, ont calculé, ils sont toujours en train de calculer sur la machine que j'ai présentée à la fin, le Blue Gene Q. Donc, cette machine-là, celle-ci. Et euh, ils, ont, euh, ils sont en train d'installer, ils vont la terminer en novembre, elle sera finie d'installer en novembre, la même machine, mais quatre fois plus grande, au nouveau centre de calcul de Mano. Par contre, au Canada, je n'ai pas d'informations. Alors non, euh, typiquement, celle-ci, euh, on a on a reçu un rack. Non, là, un, un musée, un peu, euh... Et puis le reste de la machine est à Lucerne, au, centre, au, au musée des transports. Complètement démantelé, ouais. Alors au niveau écologique, je ne sais pas du tout, j'imagine qu'ils font les choses bien, il y a beaucoup de, de cuivre, d'or, de plastique, j'imagine que c'est bien fait. 4 ans. Alors, toutes celles qu'on fait ici, il n'y a rien de militaire, je peux t'assurer, vu que c'est. Mais... Je les connais bien, les applications. Ça, est jeune, pas civile, a des... Alors, typiquement, le cerveau, ça c'est un exemple qui a été donné par monsieur, ça c'en est un, donc euh, on s'intéresse aux connectivités du cerveau, on fait de la, de la chimie numérique, on s'intéresse donc à, à, la, à, la, à la dynamique moléculaire, on fait de la mécanique des fluides, beaucoup. On fait des, il y a des collègues de Genève qui sont en train de faire un, une application qui permet d'analyser ce qui se passe lorsqu'on vide l'eau du barrage du CEG à Genève. Il y a des collègues de l'Université de Lausanne qui analysent des séquences ADN. Tout ça, c'est des applications qui ne sont absolument pas militaires. Heureusement Alors, je ne sais pas, peut-être plusieurs centaines. Sur le, le, sur le top 500, il y en a 500, d'où son nom. Euh, évidemment, elles ne sont pas toutes marquées, notamment les, toutes les machines militaires. Là, si vous avez lu la NSA, on est en train d'installer une machine à Bluffdale, ce n'y est pas. Elle y sera probablement, parce qu'on connaît toutes ses caractéristiques. Donc, elle y sera clairement sur la machine, mais actuellement pas sur, sur, le, sur le classement. Et puis, il y, y, y a des plus petits qui n'entrent ne, pas dans cette catégorie-là. Il y a celles qui voilà, ont choisi ou pas d'entrer, de, mais je ne peux pas dire, je dirais pas, pas plus que quelques milliers, 2000 mille, mille peut-être, de la classe super donc ils sont vraiment avec un facteur, un ordre de magnitude plus grand que les ordinateurs, les clusters à base de machines basiques. Ah, S'il n'y a plus de questions, je vous... Ouais, il n'y a une question. Excuse-moi Cédric. A boire un coup, il va t'amener aussi. Merci. J'étais passé, c'est ça ouais,